Le calendrier de l'Avent 2016 de Toddy Pies. Jour 6 C'est l'histoire d'un bûcheron qui coupe du bois pour l'hiver. Un indien passe par là et le bûcheron lui demande. L'hiver sera-t-il froid, grand chef indien Oui, oui, hiver très froid. Alors le bûcheron se remet à couper du bois de plus belle. Le lendemain L'Indien repasse par là et le bûcheron lui demande si l'hiver sera vraiment aussi froid qu'on le dit. L'Indien répond ⁇ Oui, Hugues, hiver très rigoureux ⁇ Alors le bûcheron reprend sa scie et coupe une montagne de bois. Le jour suivant, l'Indien repasse en disant ⁇ Hiver très très rigoureux ⁇ Le bûcheron recoupe une autre montagne de bois et le lendemain, encore une fois, l'Indien repasse et fait ⁇ Hiver très très très rigoureux ⁇ Le bûcheron intrigué lui demande ⁇ Mais enfin, dis-moi, comment tu devines que l'hiver sera très froid ?⁇ L'Indien répond ⁇ chez nous, on a un dicton, comme bloc coupe du bois, c'est que l'hiver va être rude.